Pour moi, le meilleur café, c'est celui qui a un goût durable. Je suis Alexandre Bélanger, je dirige Belco. Notre métier, c'est d'acheter du café directement auprès des producteurs que nous avons choisis, de les importer et de les distribuer à des torréfacteurs indépendants. C'est un constat. Il y avait trop d'intermédiaires entre les producteurs et les torréfacteurs qui cultivaient un manque de transparence et de traçabilité pour en faire profit. C'est pourquoi on a décidé de leur apporter des cafés plus proches de l'identité des terroirs et des savoir-faire paysans et surtout plus qualitatifs, tant au niveau sensoriel qu'au niveau environnemental et social. La Société Générale a participé au financement de toutes les phases de l'évolution de notre business model, notamment dans le financement des stocks de café que vous pouvez voir derrière moi puisque nous sommes au Havre dans les entrepôts cafés de Belco. Pour changer de modèle, nous avons développé des agences directement dans les pays producteurs. Avoir des agences nous permet d'avoir des équipes au contact direct des producteurs, mais aussi pouvoir construire ensemble des cahiers des charges qui nous permettaient de porter la qualité au niveau que nous souhaitions. Nous avons choisi d'aller plus loin dans nos engagements concernant la réduction des gaz à effet de serre des cafés que nous importons. Et donc, dès 2023, nous allons importer une grande partie de nos cafés à la voile, avec l'objectif d'atteindre 50% de transport décarboné à horizon 2025. C'est vous l'avenir, Société Générale.